Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un tuto sur la création de tunnel de vente. Comment vous pouvez créer vous-même votre tunnel de vente Bon, Pour commencer déjà, un tunnel de vente c'est juste un site internet avec un site internet avec plusieurs pages. Mais la particularité c'est que c'est vous qui décidez euh, par où les, les visiteurs doivent passer. Ceux qui viennent sur votre site doivent passer sur, doivent passer. sur quelle page ils doivent aller, sur quelle page ils doivent arriver en premier lieu et après, après cette première page, où ils doivent aller. Voilà. C'est Un visiteur ne peut pas venir là et puis arriver là. Non, c'est vous qui dites, non, avant d'arriver là, il faut que vous passez par ici. Euh, pour ce tuto, nous allons faire euh, deux exemples. Parce qu'il y a différents types de, de, de tunnels. Vous pouvez avoir euh, des tunnels avec 5, 10 étapes, etc. Avec plein d'étapes selon ce que vous voulez construire. Euh, seulement, sachez une chose, s'il y a trop d'étapes dans votre tunnel, euh, à un moment donné, ceux qui rentrent dans votre tunnel, ils seront trop fatigués, ils seront, ils seront énervés, à un moment donné. Parce que si euh, je clique sur un truc et on me propose autre chose, je clique sur un, autre, un truc et on me propose autre chose, à un moment donné, ça fatigue en fait. Donc, moyen d'étapes, mieux c'est. Donc, mieux vaut créer, euh, si vous avez plusieurs étapes dans votre tunnel, mieux vaut raccourcir certaines étapes de manière à pouvoir renvoyer des gens euh, sur votre tunnel plus tard ou dans d'autres parties de votre tunnel ou sur nos autre tunnel euh, pour pouvoir... Euh, euh, Acheter d'autres offres, un truc de ce genre. Euh, donc, ceci dit, on va commencer. Euh, la dernière fois, nous avons commencé et nous avons, euh, nous avons créé une page de capture. Euh, nous allons transformer cette page de capture en tunnel de vente. Voilà ce qu'on va faire. Euh, Allons-y. Alors, je lance la bécane. Hein. Tac. Ok, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Euh, je l'avais dit je pense dans le tuto la dernière fois mais je répète quand même sur une page comme ça avant que quelqu'un ne vienne et s'inscrive, euh, il faut d'abord que, que la personne ait reçu un message donc ce message euh, la personne l'a peut-être reçu pendant la votre campagne votre, votre pub vous lui avez dit euh, écoutez venez ici vous allez avoir tel tel produit vous allez avoir tel tel offre et quand la personne arrive sur votre page vous lui donc grâce au titre vous lui expliquez, ok, voici euh, ce que vous allez obtenir, mais avant de l'obtenir, euh, il faut que vous rentrez votre information, etc. C'est ce que vous lui expliquez sur cette page. Donc, la publicité que la personne a vue lui permet, euh, avant d'arriver sur la page, euh, lui permet de, de, de s'inscrire assez rapidement, d'envoyer de, sa demande, pour que vous puissiez lui délivrer ce que vous, vous lui avez promis. Euh, ce que moi je fais, ou dans certains cas ce qui est conseillé de faire aussi, c'est de rajouter de l'information. Et c'est ce que nous allons faire ici, parce qu'on a déjà créé la page de capture. Hein. On ne va pas s'arrêter là. Donc, on va montrer autre chose. Euh, on va rajouter de l'information, euh, genre euh, de, euh, des, des messages qui expliquent à la personne un peu plus en profondeur. On remet une couche, au fait. Hein. Euh, ce pourquoi il est important de s'inscrire. Euh, voici ce que euh, d'autres disent. Ceux qui sont déjà inscrits avant vous, voici ce qu'ils disent. Euh, euh, et, et, et, etc de manière et puis éventuellement montrer euh, ce que ce que la personne va obtenir et euh, de manière à l'inciter à, à, à, à s'inscrire. Donc on va c'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire ça. Alors allons-y. On va mettre du contenu. Hop. Ok. Je balance ça, ça c'est bon. Oh, J'en ai mis deux. Alors, on tape. On vire celui-là. Bon, c'est un peu trop. Euh... On va réduire un peu. Hein. On ramène le test un peu plus en haut. Ça aussi, on ramène en haut. Tac. Le pied de page en dessous. Voilà, on met un peu de test. On explique pourquoi il est important de de s'inscrire euh, on rajoute autre chose qu'est ce qu'on va rajouter par exemple on va dire on va montrer une image de ce que la personne va obtenir pour l'inciter à, à s'inscrire donc c'est ce que euh, les gens appellent lead magnet euh, ou euh, le cadeau que les gens qu'on qu veut, qu veut offrir à la personne euh, de manière à l'inciter à, à s'inscrire. Donc voilà, on va rajouter. Voilà ce que nous, nous allons faire. On va prendre ça. Ça, je l'ai déjà. Donc je vais le mettre ça. C'est, Ok, je le montre tout à l'heure. C'est parce qu'il y a des, des, bannières, des bannières déjà toutes faites. Alors je vais utiliser ces images-là. Comme ça, on gagnera du temps en fait. Hein. C'est pourquoi je fais ça, sinon euh, j'aurais créé exactement comme euh, j'ai fait la dernière fois, euh, tout du début jusqu'à la fin. quoi Mais là, je veux qu'on gagne du temps, donc euh, on va prendre ce qui existe déjà. Mais vous allez cerner, vous cerner les Tac, voilà. Je vais réduire aussi un peu s'il faut. donc que c'est un peu trop grand celui-là. Alors, ok, on y va. Euh, quoi encore bon voilà donc là on explique euh, ce pourquoi il est important hein, avec nos blablabla on, on, on, on lui montre euh, les, les images de ce que de, de, de ce qui est de ce que on montre aux personnes ce qu'ils vont ce qu'ils vont ce qu'elles vont obtenir pardon et euh, donc après vous pouvez changer l'image, hein, vous, vous, vous pouvez customiser tout ça, vous changez les photos, vous mettez ce que vous voulez. Si c'est un e-book, vous mettez la photo d'e-book, etc. Euh, alors, tac, je reviens là et on va rajouter un peu de témoignage, on va dire, euh, genre ce que ce, ceux qui ont déjà euh, ceux qui se sont déjà inscrits, euh, voici ce qu'ils ont, voici ce qui ce qu'ils qu qu racontent. Ok, on y va. Un peu de témoignage en dessous. Puis voilà, vous changez les photos comme ça vous arrange. Ce que celle ci il est en dessous. Puis, de page. D'accord, c'est bon. Ok, tout. que. Bon, Je ne vais pas travailler là-dessus. C'est juste pour montrer l'idée. Donc, on voit à peu près, on a, on a, rajouté, on a rajouté du contenu sur, sur notre page. On fait un peu un preview. ok voilà après on peut changer les couleurs de fond comme j'ai fait la dernière fois mettre des images euh, de manière à, à ce que cela corresponde au mieux à ce que nous euh, on veut de ce que ce qu'on veut ce qu'on veut communiquer ok donc tout cela c'est faisable. On a, on a fait ça la dernière fois donc euh, j'ai plutôt envie de, de, de passer du temps là dessus de manière à ce qu'on puisse voir euh, un peu plus de choses quoi aujourd'hui ok donc euh, voilà on joue tout on joue un peu mais bon ok on dit blabla ok c'est pas dessus preview bon truc de ce genre <coughs> on y va euh, autre chose que j'aimerais quand même faire je trouvais que un peu trop gigantesque, celle-là, je vais la réduire un peu. Hop, hop. Ok, bon, on laisse comme ça. J'enregistre. Bon, ok, that's fine. Tu peux. Donc, c'est fait. Ok. Donc, là, on amène du contenu pour inciter un peu plus de gens à, à s'inscrire sur notre, sur notre page. Il faut se dire ça. Une fois que les gens sont inscrits se sont inscrites vous avez vu tout à l'heure j'avais parlé de, de tunnel de vente avec deux pages donc voilà maintenant ça c'est la page d'inscription on va créer notre page de remerciement donc la deuxième page va être la page de remerciement où voilà, euh, maintenant on, on délivre ce qu'on a euh, ce qu'on a promis aux gens ce, qu va, ce que je vais faire moi je vais arriver là je vais retourner ici je vais dupliquer cette page là alors dupliquer ok option de copy. je vais mettre je vais lui donner le nom je vais lui appeler je vais changer son nom je vais dire thank you remerciement page de remerciement page de remerciement ok on enregistre Bon, tout le reste je laisse en pour le moins je parle pas de ça parce que c'est tout ce qui est SEO c'est pas l'objet de cette de ce de ce, tu... de... De ce tuto donc euh... je laisse comme tel sinon la vidéo risque d'être trop longue et j'ai pas envie alors le temps que ça se charge donc sur la page de remerciement, hein, au fait c'est là où euh... on va apporter euh, tout ce qu'on a promis donc pareil euh... bon on est d'accord. Hein. Sur notre page de remerciement, on va virer ça. On n'a pas besoin de ça. Là. On peut le virer. Je ne sais même pas qu'on peut le virer. On doit le virer parce qu'on n'en a pas besoin. On peut laisser l'image. OK. Et euh, votre titre, encore un titre sur la page de remerciement, juste en disant, bon, ça, on peut changer en disant, euh, euh, merci de vous être inscrit. Voici euh, euh, on va faire ça comme ça. Allez, allons y écrivons quelque chose de bien. Merci pour votre... Merci pour Pour votre... votre inscription. inscription. Euh, Félicitations. Merci pour votre inscription. Félicitations. Hein? Okay. Félicitations. Félicitations. Félicitation, hein? Merci pour votre inscription. On peut, au lieu de le laisser un peu le mettre comme ça, félicitations, merci pour votre inscription. Et en tout, on peut dire aux gens maintenant euh, euh, ce qu'ils peuvent faire. Soit sur cette page, soit sur cette page de, de, de remerciement, on dit aux gens euh, euh, ce qu'ils doivent faire pour, pour, pour accéder au, à ce qu'on leur a promis. Peut-être que c'est des, des documents à télécharger. On le dira, on, on vous enverra le lien dans votre boîte mail ou des trucs de ce genre. Euh, c'est important aussi hein, pour le truc de... Euh... C'est important la vérification de la boîte mail. Sur cette page aussi de remerciement, on peut dire aux gens Merci, genre ici on a une merci pour votre inscription. On peut rajouter comme quoi il y a une étape supplémentaire, c'est qu'ils vérifient leur boîte mail. On va faire ça, tiens. Comme ça, vous allez voir éléments, texte. C'est pour votre inscription encore une étape supplémentaire Maintenant alors maintenant maintenant pour accéder accéder accéder à votre cadeau à votre à votre cadeau pour à votre cadeau veuillez veuillez donc on va faire ça euh, je vais faire ça comme ça je vais larger veuillez Et... d'accord je mets ça deux points donc premier point un parenthèse c'est pas celui là du mal j'utilise un clavier euh, allemand donc j'ai du mal euh, maintenant pour accéder à votre cadeau hein, on va aller dire ce qu'il faut faire vérifier votre mail vérifier votre email parce que si vous ne faites pas ça souvent les gens mettent euh, n'importe quoi comme mail et vous le délivrez et puis derrière quand vous voulez leur envoyer des mails ça ne marche pas donc c'est important de passer de, de en configurant votre votre votre bloc euh, d'enregistrement euh, de mettre de mettre cette, cette étape où il y a vraiment une confirmation il faut que les gens confirment et quand une fois qu'ils auront confirmé maintenant euh, ils auront ils recevront re soit leur cadeau tout dépend de ce que vous leur avez promis je vous montrerai ça tout à l'heure euh, par mail soit vous euh, soit euh, c'est sur une page vous les redirigez sur une autre page en fait ok euh, donc vérifiez votre email on en a. Ok. validé. Ensuite, on dit 2. Valider. Alors. rien. 2. Encore. Oh, chaque fois, je me cours. Valider. Valider. Oh, vérifier, vérifier, vérifier, Valider. Votre adresse adresse email ok 3 11, 1, 3 vous serez vous serez redirigé redirigé vers Votre cadeau. On va dire ça comme ça. Oui. ok Donc ça, on, notre page de remerciement peut, peut être ça. Donc on, on met sur la page ce que les gens doivent faire. L'étape supplémentaire qu'ils doivent, euh, qui doivent valider pour obtenir ce qu'on leur a promis. ok Après, on peut rajouter. Ça, vous pouvez remplir. Hein. Vous mettez une photo, vous mettez des textes d'après ce que vous voulez obtenir. Euh, tout ça là, on en a peut-être plus besoin. On le vire. Ok, that's fine. On le vire. Ok. On le vire. Ok. Donc voilà. On explique aux gens et, et ça s'arrête là. Donc dans ce cas, tout dépend de ce que nous on veut faire. Si euh, je veux envoyer. Euh, l'information par mail si c'est un autre site supposons que euh, par exemple je veux euh, euh, je veux renvoyer les gens euh, je veux renvoyer les gens sur euh, sur un autre site euh, après avoir validé euh, après avoir validé leur email je peux mettre toutes les informations -là comme j'ai fait ici je peux le faire comme ça et je peux aussi rajouter sur la même page hein, vous montre. Peut aussi rajouter sur la même page un élément genre euh, euh, une sorte de de, de chronomètre ou d'horloge. Je sais pas comment l'appeler. Bon, en fait, c'est des timers. Je vais mettre ça par exemple. Hop. Quand tu veux, toi, tu viens là. Je peux mettre un timer et puis euh, je vais vous montrer un truc. Hein. Alors, attends, attends, je vais le configurer, celui-là. Ça va être plus sympathique, je pense. Bon, HTTPS, je mets, donc là, je mets l'adresse sur laquelle je vais les, les rediriger. HTTP, ps 2.0, slash, slash, euh, redirection, redirection, redirection, .fr, Allez, point Faire. Donc ça c'est parce que je voulais les rediriger, je vais décider de les rediriger sur la même, il faut que ça s'ouvre dans, dans la même fenêtre ou dans une autre fenêtre, ok? Dans la même fenêtre ou dans une autre fenêtre, ok? Donc là j'enregistre autre chose que je peux faire, euh, Je veux. si je veux changer la couleur, oh, bon on va voir ça, hein. fonte, donc je viens là, je commence à jouer avec euh, la dimension, euh, comment je veux que ça soit, hein. est-ce que je suis le bon, oui je suis le bon background, ouais, si je veux changer de couleur, blablabla, ok, ça c'est à vous, c'est à, à vous de voir pour jouer avec. <coughs> Pardon, ok, ça c'est une régulation que, que que je peux ajouter. Après il y a aussi autre chose, il y a nos détails, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça là, euh, le temps, au bout de combien de temps ils vont être redirigés, ça c'est à moi de le définir. Hein. Ça ne se fait pas automatiquement, c'est à moi de le définir. Si ça alors, pas d'animation, non, non, non. Alors, papa, papa, clone, clone, clone, clone, clone, clone. Euh, y a un truc que, que j'ai zappé. Y a un truc que, que j'ai zappé. Donc là, ok, donc je dis c'est moi qui décide au bout de combien de temps ils vont être donc je vais dire au bout de au bout de quelques on va mettre quelques secondes hein, parce que les gens n'ont pas resté sur la page pendant une minute quoi si je reste sur la page une minute c'est une minute de trop ça y est donc euh, mettez on met quelques secondes donc peut-être au bout de 20 secondes hein, ou de 30 secondes maximum euh, ils vont être redirigés donc comme c'est une redirection c'est une redirection on va mettre en dessous on va leur dire euh, vous êtes en train d'être redirigé bon, je vais un, un. texte alors on va mettre ça ici alors vous êtes en train nous sommes nous sommes en train en train de vous <coughs> rediriger rediriger -re rediriger mais toujours leur laisser du temps de bien lire ça avant euh, avant de les avant de le rediriger quoi sinon les gens ne vont jamais euh les gens ne vont jamais valider leur mail et, euh, et ce n'est pas bon pour vous. Donc, si vous voyez que ce, ce n'est pas, pas important de les rediriger, qu'il faut obligatoirement qu'ils qu euh, qu valident votre, leur votre email avant de les rediriger, euh, avant de les envoyer sur la page. Dans ce cas, vous ne mettez pas ça, vous créez une autre page du moins dans le mail que vous allez leur envoyer une fois qu'ils ont, qu ont validé le, le, le email, vous mettrez, vous mettrez l'adresse de la page sur laquelle ils doivent aller. Quoi. Voilà. Mais dans ces cas, c'est intéressant de rediriger les gens directement. Par exemple, quand vous faites une offre, euh, supposons que vous vendez les produits, vous êtes en affiliation, vous vendez les produits de quelqu'un d'autre, et que vous avez déjà obtenu euh, le mail de la personne. Euh, pour rediriger la personne directement euh, sur sa page de... pour quand même rediriger sur euh, la page de... Euh, la page de vente du produit. Parce que... Pourquoi euh, Parce que même si euh, la personne n'a pas encore validé son son email, peut-être qu'elle sera intéressée par le produit et qu'elle va acheter, etc. Donc au lieu de perdre le lead comme ça, bah, c'est quand même bien de, le, de rediriger la personne vers la page de, de vente au bout de au bout de quelques secondes quoi. voilà moi c'est ce que je fais après vous êtes libre de faire comme vous voulez euh, bon ça c'est un exemple donc on vient de on vient de construire on vient de construire ça ce que je vous ai montré au début euh, la le tunnel avec deux deux étapes ok la personne s'inscrit il est rentré dans notre base de données d'email de, et on l'a balancé sur notre page de sur notre page de remerciement. Sur la page de remerciement, il peut y avoir une vidéo ou pas de vidéo. C'est vous qui voyez. Aussi, euh, ce qu dans certains cas, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que euh, au lieu de les balancer directement sur la page de, de remerciement, comme je viens de faire et de mettre, où, où, où, euh, il faut que vous vérifiez votre email, etc., etc., et les rediriger, ce que vous aussi pouvez faire, c'est de les envoyer directement sur une page de confirmation de mail. Donc, c'est-à-dire que la page que j'ai créée là, ça peut être une page de confirmation de mail. Et ce n'est qu'après avoir confirmé leur mail, okay, ce n'est qu'après avoir confirmé leur mail, que vous les envoyez maintenant sur la page de remerciement où vous délivrez leur, euh, délivrez euh, ce que vous leur avez promis. C'est aussi une autre possibilité. Après, c'est ça, ça ce qui est bien avec les tunnels de vente. Vous, vous faites comme vous avez envie selon votre marché, selon votre niche, selon euh, selon votre audience, parce que euh, selon l'audience, il, il y en a qui vont réagir bien par rapport à votre tunnel de vente, et il y en a bon, voilà, ils vont bon, voilà, ils vont pas, ils vont pas répondre comme vous attendez. Euh, donc, il est important de savoir, de connaître votre audience et de créer un tunnel euh, auquel votre audience va répondre en fait. Donc, tout cela, vous, comment vous le savez En faisant des tests, en faisant des tests. Vous ne pouvez pas le deviner. C'est en faisant des tests que vous le savez. Voilà. Euh, maintenant, on va passer, on va essayer de créer ça. OK. Donc, l'autre exemple. Celui-ci, on enregistre. OK. Et, that's fine. Et, on le ferme. D'accord. On va encore dupliquer. On va dupliquer page, notre page. Non, voilà. On va la dupliquer. Dun, dun, dun. Dupliquer. On va pas l'appeler page de remerciement. Mais on va l'appeler autrement. On va l'appeler page de vente. Page de vente. Alors. De vente. Okay, j'enregistre ça rééditer pareil hein, euh, au lieu de tout créer euh, du début jusqu'à la fin etc euh, on va on va juste utiliser donc ça je le vire je le vire je le vire that's fine je le vire je le vire je le vire, je le vire celui là au lieu de tout créer du début jusqu'à la fin, ce qu'on va faire, Hop. That's fine. on va utiliser des modèles existants, comme ça on va aller vite. Euh, tout, tout, tout, qu'est-ce que je peux mettre comme modèle Qu'est-ce que je peux mettre comme modèle Donc on veut vendre un produit, je vais prendre juste, je vais prendre un, je vais prendre un modèle. Juste, et vous pouvez voir, vous pouvez voir ce que ça peut être. Hum, on va prendre ça, je pense que c'est sympathique celui-là. On va prendre. Ok. Alors, pareil, je monte. Ok, la dernière fois j'avais parlé de euh, euh, je sais pas comment dire ça encore. Il faut congruence, je ne sais pas si c'est français. Euh, mais euh, il faut que euh, entre les pages, quand les gens passent d'une d'une étape à l'autre, d'une page à l'autre, euh, il y a quand même une certaine corrélation entre les pages en termes de design faut pas que bon voilà la personne était sur une, une page avant qui est toute blanche et puis euh, euh, je la balance sur une autre page qui n'a rien à voir qui est tout rouge noir etc bah où je quoi non il faut qu'il y ait une certaine euh, fluidité une certaine cohérence ouais, une cohérence entre entre les pages que nous créons donc ce qu'on va faire au lieu de laisser cette page avec cette couleur là on va on va la customiser un peu on va la customiser alors, on t'attaque. Mmh, <rires> Alors, on pense à... OK. OK. Back. Mmh. Donc, ici, au fait... Euh Bon, on a pris la vidéo là, mais bon, ça me plaît pas trop au final. Ça me plaît pas trop au final. Je pense que je vais la virer. On va faire un truc. On va faire un truc. Ça va être plus simple. Ça va être cool. Ça va être plus cool, je crois. On va rajouter euh, un... une vidéo. Parce que votre vente, vous pouvez la faire en vidéo. Vous pouvez faire une speech vidéo. Ok. on Prenez ça, okay. Alors celle là on n'est pas obligé de la garder hein, on peut la virer quand même hein, c'est vous etc. terrible bla. maintenant on va vous voir sur la vidéo donc euh, euh, on peut on peut on peut virer on va mettre la vidéo les gens vont voir parce que maintenant vous voulez que les gens se concentrent sur euh, sur votre sur ce que vous êtes en train de dire pour vendre pour vendre le, le produit donc au lieu d'avoir que de la vidéo ce que vous pouvez faire on peut rajouter du test donc, je rajoute une autre bannière. Ok, une autre bannière. D'accord, et là, on va faire un peu de copywriting. Et pareil, je vais rien écrire du tout. Tiens, ce que j'aurais dû faire, c'était juste de prendre une autre bannière avec du test dessus. Ça va être plus simple. Euh, <rire> Content. Alors, là, on va prendre autre chose. Hein. Ok, on va prendre ça Hop On va prendre ça, c'est pas mal Ok Ok On remonte celui-là Celui-ci, on le redescend On va réduire celui-là un peu Tac donc on continue là, on rentre, on rentre dans la vente quoi. On veut vendre. Donc là, en dessous, on va commencer à, à mettre les. Vous pouvez mettre tous les produits, euh, comment ils tous les bonus euh, que vous rajoutez, euh, que, que vous allez rajouter au que vous rajoutez aux produits que vous vendez, quoi, pour inciter les gens à, pour inciter les gens à la vente. Donc on fait ça par exemple, est-ce que je peux trouver des, des bannières toutes faites pour les bonus bon, du moins quelque chose qui va ressembler au bonus. Juste pour vous, donner, pour vous donner une idée quoi. Tout ça, on rentre dans le copywriting genre en disant avec, euh, avec, euh, avec ce, ce produit-là, vous, euh, vous avez euh, vous avez ça, ça, ça, ça, ça, ça d'une valeur de telle. Et euh, voilà, c'est une offre juste pour aujourd'hui, blablabla. Et euh, si vous le prenez, euh, c'est une bonne affaire. C'est euh, ça l'idée au fait. Ok, encore une fois. Mmh. Donc là, on le monte. On le monte. Hop, hop, hop. Bon, on va refaire ça. On le monte. Alors, bon allez, hop, y a un truc. Alors, pourquoi il est descendu si bas celui-là Bon, on va faire descendre. on monte ok on monte encore une fois ok on monte encore une fois C'est pas ce qu'ils font ces deux là et that's fine je vais virer parce que je sais pas pourquoi ils restent collés là-haut ils veulent pas descendre That's fine c'est moi qui les ai mis je sais comment je les ai mis je les enlève je les refais That's fine celui-ci tu vas pas m'embêter longtemps je l'enlève That's fine donc je disais celui-là je veux le réduire celui-là celui-là je vais rajouter un truc pour dire l'acheter maintenant ok ok là il est à la place où je veux qu'il soit on va dire un peu, tac tac tac. On monte un peu la boîte, on centralise. on rajoute une autre boîte. Alors, tac tac tac. Okay. Celui-là, il monte. Pourquoi il monte tout en haut celui-là? Pourquoi il monte tout en haut? Alors. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Alors, oh, finissons-en, finissons-en, finissons-en, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Descends. son Des Ok. C'est bon. Déjà, je sais pas pourquoi tu me vis ma dimension. Je l'ai laisser comme ça. T'as pas à le toucher. Toi, je t'ai laissé comme ça. T'as pas à bouger. Toi, tu descends et c'est bon. Voilà. Au moins, c'est réglé, c'est nickel. Et celui-ci, donc je peux ici, donc je, je rajoute des, des, des bonus, etc. qui augmentent la valeur de mon produit. Après, on rentre euh, aussi dans le design. C'est moi qui vois tout ce que je veux mettre pour apporter, pour donner un peu plus de valeur à, à ce que je veux vendre. En plus, ok. Et euh, je rajoute des témoignages des gens qui ont déjà acheté et qui sont contents du produit. Euh, ce qu'ils racontent, ça peut être des témoignages en vidéo. Hein. Euh, je vais faire ça comme ça, on va voir. Si j'en trouve. Euh... Si j'en trouve. Hein. Features. Euh... <rire> si j'en trouve, j'ai pas j'ai pas ici. Voilà check out call to action on va faire ça Est ce qu'il y en a ici ok j'en ai pas ici non plus donc là je peux rajouter un appel à l'action euh... allez sans fous, rajoutons des trucs donc là c'est juste pour vous donner des idées, vous voyez à peu près tout ce qui est possible. Hein. Et chaque fois, euh, je le répète quand même, hein, euh, vous avez la possibilité de customiser chaque bannière que vous mettez. Si la bannière ne vous, si la bannière ne vous plaît pas, bah, tout ce que vous avez à faire c'est de la faire vous-même à votre goût. Quoi. Donc on rajoute une couche comme quoi, oui c'est important euh, de prendre notre produit. On la met là, centré, celui-là on décale un peu. Oui. Je sais pas parce que j'étais bougé que, hein. Low. Celui-là, on va le mettre au top. Advance. Advance. Au top. Hop. Alors, blabla. Tout le durulu du, Hmm du. Oui OK, c'est parce qu'il se colle dessus. OK. OK. il ne veut pas celui-là il ne veut pas celui-là bon oui, j'ai pas trop envie de jouer avec ça je vais mettre ça là je vais mettre ça dessus et c'est bon ok là il a compris euh, j'aurais dit ça un peu alors, celui-là, on dit ça un peu. Ok. Je vais juste rajouter des témoignages. Et. C'est bon. Je trouve que ça dépasse un peu trop, mais bon. Je redis ça un peu. Si. Alors. Je redis celui-là. Okay. Et je vais rajouter des témoignages. Bon, à défaut des témoignages en, en vidéo, bah, je vais rajouter des trucs. Après, vous faites comme vous voulez. Bon, on va faire ça. Je vais rajouter une bannière toute blanche. Là. Ok. Alors, là, tac. Je vais rajouter des vidéos. Tout simplement. Et puis, puis après, hein. Tac. Alors, dupliquer. Hop. Pour en mettre 3, si vous voulez. Bon, moi, j'en mets 2. Hop. Et encore pour finir. Oh, tiens, je vais en mettre 4. Je vais en mettre 4. Quoi. Comme ça, je pourrais encore remettre une... une, une on appelle à l'action. Alors, ta ta ta. Dupliquer. Alors, seul PC qui se met à chauffer maintenant, donc il faut que j'arrête. <rire> Alors, tac tac. Ok. On remet un bouton. Voici le bouton nous intéresse. Bon, voilà. Vous avez vu, il hein, ici c'est rond, ici c'est carré. Quand vous faites, euh, quand vous créez un site, euh, il faut que vos boutons ressemblent tous à la même chose. Euh, ressemblent tous, euh, tous à la même chose, quoi. Donc, voilà. Je vais dupliquer celui-là. Je vais le prendre. Je vais le mettre là. Hop. Hop le virer celui-là ok il a compris centrer celui là je vais le vire après les boutons vous les configurer c'est à dire que quand ils vont cliquer dessus ils vont aller sur la page de vente blablabla ok euh, celui-ci je le duplique je le duplique et je le mets là descend je le mets là hop je l'élargis un peu plus je le mets là ok donc là on va dire on va s'arrêter là pour, pour cette page du milieu la page de vente et une fois que les gens auront fini de une fois que les gens auront fini d'acheter par exemple quand ils vont cliquer dessus je vais vous montrer autre chose quand ils vont cliquer acheter, ok, euh, ils vont rentrer euh, dans un truc de Paypal peut-être euh, ou de votre vendeur, euh, de, de votre euh, je sais pas quel, quel, quel outil vous utilisez hein, pour vendre, du moins euh, l'application de la banque pour pouvoir payer. Une fois qu'ils ont fini de, de payer, je vous montre un truc c'est là où vous les renvoyez sur votre page votre page de remerciement donc on va, essayer, on va créer la page de remerciement et puis on, bon, donc là, ce qu'on vient de faire là, juste un preview pour que vous ayez une idée pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble donc vous avez vu ça nous a pas pris beaucoup de temps. Hein. On a pris euh, les bannières qui existaient. Et puis après, vous mettez le test qui vous va bien. Si ça ne va pas, cette, cette disposition, vous le virez. Vous faites comme vous, vous avez envie. Ce n'est pas compliqué du tout. Vous avez vu quand on a créé euh, euh, la page de capture, comment ça se passe. Et euh, bon voilà cette page. Voilà. Bon, on la laisse comme ça. Et pour finir, page de remerciement. Page de remerciement. <rire> on va prendre celui-là. Uh, tout dupliquer bien nommer autrement il vais appeler pas de remerciement de hein. pour faire simple save vas-y enregistrer Je retourne dessus. Je n'ai pas de remerciement 2. Ok, donc là, je n'ai plus besoin de ça. N'ai plus besoin de compteur uh, qui uh, qui redirige les gens parce que les gens ils ont déjà acheté ce que je veux qu'ils achètent. Donc là, on les remercie. Uh, invitation, merci pour votre. Uh, si pour votre achat, on va dire, pour faire simple, achat, achat, donc derrière on peut les encourager à autre chose, hein, si euh, si on a si on a besoin, et, euh, et puis le message, euh, donc ce message ne vaut plus la peine, hein. on le vire, parce que les gens ont déjà payé chez nous, donc forcément on a leur, ils ont validé leur mail quoi, euh, autre chose parce que sinon ils ne recevront pas le facture, vous savez euh, quoique des fois les gens peuvent utiliser un mail pour, pour, pour l'inscription et puis un autre mail pour, pour la facture mais peu importe peu importe vous ce que vous voulez ce que vous recherchez c'est la vente donc vous avez effectué votre vente de toute façon vous avez de quoi euh, relancer vous avez de quoi relancer derrière euh, je veux juste euh, ajouter un truc sympathique alors je viens là je veux regarder dans les, dans les panels je vois, content Ok, je vais faire ça. Je vais prendre, je vais prendre ça. Je vais le modifier et prendre ça. Ouais, on va prendre ça. On va le modifier. Ok. Tac. Ouais, c'est pas vraiment ça que je recherchais, mais bon, peut on va faire avec ce qu'on a. Hein. Alors du coup Louis s'est mis en tout j'ai du mal à choper Il est là ok il est là donc, celui-ci, il y a le centre et le centre. On va mettre quand un message là. Bon, bon, on va le faire avec, euh, avec le bloc. Peut-être ça va être plus sympa. OK. On met sur le bloc comme c'était avant. On prend le bloc, on le déplace, on le met là. Tac. Ok, on n'a plus besoin de ça, ils ont dû acheter. That's fine. On prend ça, on le réduit. Tac. Ok, on met un petit message. Hop. Si on veut, euh, hop. si on veut, on met un petit fond transparent. Mm -hmm. Alors, transparent. Comme ça, ouais, c'est pas mal. Et puis bon celui-là on va le virer. Un petit message de remerciement. Donc il y a un peu trop de vide là. Après c'est vous qui voyez. Vous pouvez réduire la photo. Vous pouvez réduire la photo. De manière à ce que il ait pas trop trop de vide. Et puis, puis voilà, hein, le travail est fini. Donc cette page, les gens viendront dessus quand euh, ils auront fini de payer. Donc c'est, on va pas aujourd'hui je, je veux pas m'attarder sur le, le comment est-on, le module de paiement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans un prochain tuto. Ok, je mets ça comme ça. m'a OK. Donc voilà, preview. Sachez aussi que euh, euh, vous pouvez. Je pense que je pense que je l'avais dit, hein, je l'avais dit déjà. Mais euh, donc ça c'est la page de vente. On retourne là-dessus. Je pense que je l'ai laissé ouvert ici. Au lieu que les gens achètent sur votre site, ça peut être euh, ça peut être une redirection hein, vers.. Euh, vers la page de vente. Peut-être que vous vendez, vous avez avec le, le produit que vous vendez, ou plutôt la l'entreprise avec laquelle vous travaillez, ils ont une page. Elle a une page de, de vente. Vous pouvez les rediriger sur la page de vente directement du produit. Et puis, au lieu que le, la vente se fasse sur votre dans votre tunnel, ça peut se faire plutôt sur sur la page de vente de. Euh, de, du programme d'affiliation que vous utilisez. voilà il y, a tout, euh, il y a toutes sortes de possibilités. Je pense que je vais arrêter cette, euh, ce tuto ici. Euh, J'ai l'impression que ça a été un peu trop long. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des remarques à faire, faites-les. Ça va toujours servir. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine pour euh, un prochain tuto. Bye bye